Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez un moyen de vous enrichir, donc d'augmenter vos revenus, si vous êtes salarié ou même indépendant et que vos revenus stagnent, eh bien, je pense que vous devriez vous intéresser à la bourse. La bourse a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour commencer. Vous pouvez commencer avec 500 euros, avec 1000 euros, 5000, 10000, peu importe. L'important est de d'abord maîtriser une bonne méthode de trading avec un petit capital et ensuite vous pouvez augmenter votre capital et le retour est très rapide. Beaucoup plus rapide qu'avec l'immobilier par exemple parce que d'abord l'immobilier ça demande un investissement important voire très important. Donc si vous achetez un studio 50 000, 100 000 euros minimum seront, seront nécessaires. Et ensuite, le retour, bon, si vous faites du, du, du 10% par an en faisant de la location à courte durée, par exemple, c'est déjà pas mal. Donc, le rendement n'est vraiment pas extraordinaire. Si vous comptez sur, euh, sur la plus-value lors de la revente, ben, la plus-value, elle n'est bien sûr pas garantie dans l'immobilier. Donc, vous avez un, un moyen nettement plus efficace et nettement plus rapide de vous enrichir avec la bourse. Alors bien sûr, vous allez certainement entendre des gens qui vous disent que la bourse, c'est risqué, mais ce sont des gens qui ne se sont jamais intéressés réellement à la bourse, n'ont pas suivi de formation, alors bien sûr, ils pensent que c'est risqué, parce qu'on parle très souvent des gens qui perdent de l'argent en bourse, mais on parle très rarement de ceux qui en gagnent. Et en général, ceux qui en gagnent ne s'en vendent pas. Donc, c'est là toute la différence, et vous devriez donc vous intéresser à la bourse, justement parce que c'est un moyen efficace et rapide. Vous pouvez vous former euh, très rapidement à la bourse, donc il existe euh, des formations sur Internet, comme celle que je propose, vous avez des liens ici en haut, qui vous permettent de vous former avec des vidéos et apprendre une méthode de trading très rapide pour commencer à vous entraîner et voir les résultats concrètement que vous pouvez obtenir. Et tout cela sans risque puisque vous pouvez vous entraîner sur des comptes avec de l'argent virtuel. Donc vous n'avez vraiment aucun investissement à faire au départ. Et une fois que vous voyez réellement les résultats et le rendement que ça peut donner, eh bien à ce moment-là, vous mettez de l'argent réel. Et si vous avez appris une bonne méthode à ce moment-là, vous verrez que ça vaut vraiment la peine et que ça vous permet de vous enrichir vraiment très très vite. Donc euh, si vous espérez euh, que votre patron vous donne une augmentation ou même si vous espérez euh, doubler votre chiffre d'affaires si vous travaillez à votre compte ben, vous voyez bien que ce n'est pas évident parce que vous ne pouvez pas travailler le double d'heure donc ça c'est déjà difficile, enfin vous pouvez mais vous ne tiendrez pas des années donc il vaut mieux chercher un autre moyen et tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que la bourse est quand même euh, à très long terme le, le, le meilleur rendement, vous pouvez voir euh, les personnes qui se sont enrichies à la bourse, bien sûr il faut se former et ne vous lancez pas dans la bourse comme beaucoup sans formation mais avec une bonne formation vous avez toutes les chances de devenir riche si vous investissez un peu de temps là dedans, si vous vous formez correctement à ce moment là vous avez vraiment la possibilité d'augmenter fortement vos revenus et peut-être de, de devenir un jour très riche.